j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de pam pam pam pam pam Elodie <rires> aujourd'hui la vidéo Elodie euh, va nous dire c'est quoi son Verset préféré et pourquoi c'est ton verset préféré. D'accord. Mais avant, tu vas répondre à des questions que j'ai écrites sur mon téléphone. Ok, je suis pas du tout préparée, je <rire> savais pas. Alors tu as 20 secondes pour répondre à des questions. Tu vas okay. dire ok ou pas ok pour un chrétien de le faire. Oh, est stress. Ok. On y va, première question. Manger sans avoir prié. Pas ok. Vivre avec son fiancé. Ok. Débattre à plusieurs sur la prêche du pasteur. Ok. Aller en boîte de nuit avec des amis. Ah, ok. Utiliser l'instrument d'une musique mondaine pour une musique chrétienne. Ok. Euh, pardonner une personne pour une erreur déjà commise. Ok. Aimer Jésus plus que ses proches. Ok. Donner une Bible à celui qui demande à manger. <rire> <rire> <Toute> <rire> personne, ça a sonné donc, venez euh, discussion. <rire> Est-ce que j'ai réussi Mais... Il restait des questions. Oui, il restait, ah, des, ah, questions. Il restait des questions. Il restait. Questions. Bon, ça va. Ouais, ça ça va. va. J'étais quand même assez rapide. Hein. Ouais. Et Quel est ton verset préféré Alors, je vais vous le lire. Il est dans Romains 3, versets 23 à 24. Car tous sont péchés, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont déclarés juste par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ouais. En fait, c'est mon verset préféré parce que tout simplement. Euh, moi j'ai toujours baigné dans, dans, bah, dans une famille chrétienne et je connaissais du coup la parole mais ce, quand ce verset s'est révélé vraiment à moi je me suis dit qu'en fait vraiment je ne peux pas être sauvée par ma famille ni parce que ma famille est chrétienne mmh. ni parce que je vais à l'église c'est vraiment si je reconnais Jésus comme mon sauveur et seigneur et si tu reconnais Jésus comme ton seigneur et sauveur que tu seras sauvée parce que j'étais persuadée que voilà le fait que je sois née dans une famille chrétienne j'avais pas trop d'efforts à faire que mmh, je ouais. connaissais déjà tout sur tout même le baptême j'y songeais même pas tellement euh, tellement en fait j'étais dans cette atmosphère où je me suis dit bon bah non je suis chrétienne je suis chrétienne parce que je suis née dans une famille ouais. chrétienne donc j'ai déjà le salut et en fait euh, non en fait on est on est tous pécheurs on est tous à la même échelle c'est ouais, est tous pareils et face à dieu on est tous égaux et ça c'est c'est déjà juste dans un monde qui est injuste bah, ça c'est une loi qui est juste, juste et il mmh. n'y a que par jésus qu'on peut obtenir le salut donc euh, voilà c'est mon verset voilà. <rire> ben, c'était ça la vidéo, la première vidéo. Partagez un verset et euh, vous verrez qu'il y aura d'autres invités qui vont nous partager aussi leur verset préféré. N'hésite pas en commentaire à nous dire quel est ton verset préféré ouais. et pourquoi. Ok, toi aussi tu joues le jeu. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye!